Parfois, c'est en se rendant sur place, qu'on prend la mesure d'une réalité, qu'on arrive à sentir la température. Et j'ai eu l'occasion, début septembre, de me rendre en Tunisie, de rencontrer des acteurs de la société civile, des défenseurs des droits humains, des Tunisiennes, des Tunisiens. Je suis allé à Tunis, et puis j'ai fait le trajet jusqu'à Tabarka, rencontrer une jeune mère élue à l'occasion d'un scrutin partiel qui est poursuivi par les autorités nationales parce qu'elle a osé permettre à des jeunes diplômés au chômage de gagner un peu d'argent en tenant euh, les plages et en proposant euh, des chaises et des parasols durant l'été. La liste des reculs, et je tiens à vous l'assurer, démocratique est très longue. État d'exception est devenu pérenne. Élections sans transparence, attaques judiciaires contre les responsables politiques, procès militaire contre les civils, intimidation des idées locaux. C'est ça la réalité tunisienne aujourd'hui. Le basculement sécuritaire et antédémocratique détricote chaque acquis de la révolution tunisienne. Vous savez, ce grand mouvement de soulèvement dans le monde arabe, quand nous avions soutenu, on s'est dit « enfin, peut-être qu'un processus démocratique est là et que nous devons le soutenir ». Quand j'y suis allé, les ONG, les associations, parlaient encore de manière ouverte. Ils acceptaient même qu'on cite le nom de leur association, leur nom personnel. Ce n'est plus le cas depuis quelques jours. J'ai eu l'occasion d'échanger de, de, avec des associations, elles me disent surtout tu ne nous cites pas, tu ne donnes ni notre nom, ni l'organisation à laquelle on appartient. Vous voyez qu'aujourd'hui, après avoir détricoté les institutions, c'est les associations de la société civile qui t'attaquaient. Il y a 20 000 associations en Tunisie qui avaient participé aux lois contre les violences faites aux femmes, contre les discriminations, contre la corruption, c'est ça qui est menacé. Et c'est grave pour l'Union Européenne parce qu'à Tunis, il y a aussi des associations qui, à partir de la Tunisie, travaillent à travers nos programmes pour la Libye, pour la Palestine. Donc ce qui se passe en Tunisie n'est pas simple. L'Europe doit voir clair dans ce qui se joue en Tunisie et dans ce qu'est en train de mettre en place le président Heyssaïd. Oui, il faut soutenir la Tunisie. Il faut permettre aux Tunisiens de faire face à la crise de la Covid, la crise énergétique. Il faut donner de l'argent, mais il faut soutenir les citoyens, soutenir les acteurs, soutenir la démocratie, parce que c'est notre responsabilité et parce qu'il en va de notre honneur.